La librairie NumPy la librairie qui permet de manipuler des tableaux multidimensionnels que l'on appelle NDArray pour N-Dimensional Array. En NumPy, il y a quatre notions fondamentales à maîtriser. Évidemment, la notion de NDArray, la notion d'indexation avancée, la notion de vectorisation et la notion de broadcasting. Dans cette vidéo, je parlerai uniquement de la notion de NDArray. Nous couvrirons les autres concepts dans de prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau NumPy ou un Andy array J'utiliserai dans la suite le terme tableau NumPy. Un tableau NumPy, c'est un tableau qui est stocké dans une zone de mémoire contiguë et qui ne contient que des éléments du même type. Cela a deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est que vous pouvez écrire des fonctions hyper spécialisées pour un type donné. C'est donc ce que vous fournit la librairie NumPy avec des fonctions spécialisées pour chaque type d'objet que vous pouvez avoir dans un tableau NumPy. Le deuxième avantage, c'est que comme les données sont stockées dans une zone de mémoire contiguë, vous pouvez parcourir un tableau de manière extrêmement efficace. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec les tableaux NumPy. Avant toute opération, on va commencer par importer le module NumPy. Donc On l'importe toujours de la même manière, import NumPy, et on le renomme toujours NP, c'est une, une convention euh, dans, dans cette communauté. Alors, un tableau NumPy peut avoir une, deux ou plus de dimensions. Donc, pour illustrer ce propos, euh, je vais prendre l'exemple de la fonction once qui permet de créer des tableaux NumPy ne contenant que des 1. Donc regardons un exemple. np.once. Et à once, je vais lui passer un argument shape. Et je vais lui dire qu'il prend comme valeur 3. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va me créer un tableau à une dimension qui contient trois éléments. Ensuite, je peux tout à fait passer à shape. Non pas un entier, mais un tuple. Et dans ce cas-là, ça va définir un tableau, dans notre cas, qui va avoir deux dimensions. Donc, c'est un tableau à deux lignes et deux colonnes. Donc, regardons cet exemple. J'ai bien un tableau à deux lignes et deux colonnes. Et ensuite, je peux évidemment aller plus loin que ça et définir, par exemple, un tableau de lignes, de colonnes, et puis une troisième dimension. L'argument shape étant le premier argument passé à once, il est optionnel. Et donc, on peut tout à fait écrire quelque chose de la manière suivante. a égale np.once.exe. De 2, 2,2 et donc j'ai créé un tableau à deux dimensions avec deux lignes et deux colonnes. Les tableaux NumPy sont des objets qui sont mutables. Ça veut dire que je peux modifier les valeurs des éléments dans certaines cases du tableau. Donc, regardons un exemple. J'ai mon tableau A et je vais dire que je vais changer l'élément de coordonnées 1, 1, il va maintenant être égal à 18. Donc vous remarquez la manière euh, que j'utilise pour modifier l'élément dans un tableau. Je mets les coordonnées entre crochets et chaque dimension est séparée par une virgule. Il y a plusieurs manières de spécifier un élément dans un tableau NumPy, mais on vous recommande d'utiliser cette manière qui est la manière la plus sûre et la plus efficace. Donc, regardons cela. A de 1, 1 égale 18. J'ai bien donc modifié la case 1,1 1 de mon tableau avec une valeur qui vaut maintenant 18. Alors, attention lorsque je vous dis qu'un tableau NumPy est mutable, il ne faut pas que vous croyez que l'on peut euh, ajouter des éléments dans ce tableau. Un tableau NumPy est défini par une zone contiguë de mémoire et par conséquent, on n'a pas d'opération du type append euh, comme ce que l'on aurait par exemple sur des listes. Donc, un tableau, une fois qu'il est créé, est défini par une zone de mémoire contiguë qui est fixée. Une autre caractéristique très importante des tableaux NumPy, c'est qu'ils sont définis, les éléments stockés dans le tableau, sont définis par un argument que l'on appelle dtype. En général, dans cet argument dtype, on va mettre ce qu'on appelle des types scalaires, des entiers, des floats, mais on peut également spécifier des types composites que vous verrez dans les compléments. Donc, regardons les différents types scalaires que je peux mettre dans un tableau NumPy. Je vous rappelle que dans un tableau NumPy, tous les éléments doivent avoir le même dtype. Donc, regardons cela. Dans NP np.scalarType, je vais avoir voilà, tous les éléments scalaires qui sont disponibles dans mon tableau NumPy. Donc, je vais avoir des types entiers, int 8, int 16, int 32, int 64, qui signifie que j'ai des entiers codés sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. J'ai des types unsigned int, donc des entiers qui démarrent à 0, codés sur 8, 16, 32, 64 bits. Des types float, codés sur 16, 32, 64 bits. Des types complexes et d'autres types sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Donc maintenant, prenons un exemple. Je vais faire A égale nP. Point .Array. Et donc la fonction array me permet de convertir typiquement une liste de Python en un tableau NumPy. Et donc à ma fonction array, je vais lui passer 100, 1, 100 et 110. Et je vais spécifier le type, le dtype, dtype égale np.int8. J'exécute ça et je regarde mon tableau. Et mon tableau, c'est un tableau tout à fait normal un tableau euh, NumPy qui contient 1, 100 et 110. Et le type des éléments stockés dans le tableau, ce sont des éléments entiers codés sur 8 bits. Donc maintenant, je peux explorer mon tableau de la manière suivante. Je peux regarder le dtype des objets stockés dans mon tableau, int 8. Je peux regarder euh, la taille d'un élément en byte. Donc ici, les éléments qui sont codés sur 8 bits donc, font donc une taille de 1 byte. Et ensuite, je peux regarder avec euh, n bytes, je peux regarder la taille globale de mon tableau, de nouveau exprimé en bytes. Mais maintenant, regardons le cas suivant. Je vais reprendre un tableau NumPy, mais maintenant je vais lui passer 1, 4.5 et 128. Et je vais spécifier comme dtype, toujours np.int exécutons cela et regardons ce que l'on obtient. Alors ici, on obtient quelque chose qui peut paraître un peu surprenant. On a toujours notre 1, notre 4,5 a été tronqué. Donc ça, ce n'est pas la chose la plus surprenante parce qu'on sait bien que même en Python, lorsque l'on convertit un float en entier, et ici c'est bien entier, hein int 8 sont des entiers, en général on tronque la partie décimale. Donc on se retrouve avec 4. Mais la partie la plus surprenante, c'est que mon 128 s'est transformé en moins 128. Qu'est-ce qui s'est passé ici en fait, je vous rappelle que le type des éléments stockés dans mon tableau, ce sont des entiers codés sur 8 bits. Ils ne peuvent donc prendre que 256 valeurs. Et en fait, ces entiers sont codés, enfin, vont de moins 128 à 127. Or, ici, j'ai voulu entrer la valeur 128. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai dépassé la précision de mon entier 8. Donc, dans ce cas-là, j'arrive à la dernière valeur, 127, c'est la dernière valeur. Je reboucle à la première valeur. Et quelle est la première valeur C'est moins 128. Si, dans mon tableau, j'avais donné 129, j'aurais obtenu la deuxième valeur, c'est-à-dire moins 127. Alors, il y a une dernière chose importante à connaître sur les tableaux NumPy, c'est qu'il est courant, en data science, d'avoir des valeurs qui sont invalides, que l'on appelle de manière courante des valeurs NAN, NOT A NUMBER. Donc, regardons cela. Je vais prendre un tableau A qui va contenir 1 2 et la valeur np.nan. Et donc maintenant, regardons le dtype de cela. Je vois que c'est float64. En fait, le type, l'objet nan, n'est défini que pour les floats. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas avoir un nan dans un tableau d'entiers Donc même si j'ai spécifié un entier 1, 2 et nan, ben ces entiers sont automatiquement convertis en float64. C'est une des limitations de NumPy, c'est une des limitations importantes, le fait que l'on n'ait pas de, de notion de note number pour les entiers. Alors, un autre point important avec les tableaux NumPy, c'est que NumPy peut faire de la conversion silencieuse. Donc regardons un exemple. a égale np.array. Et donc ici, je vais spécifier le tableau 1, 2, virgule np. Et maintenant, ici, je vais spécifier le type, np.int32. J'exécute, et qu'est-ce que j'obtiens ici J'obtiens une erreur, cannot convert float nan to integer. Donc ici, c'est un point très important. Vous avez vu que lorsque je n'ai pas spécifié mon dtype, ici, NumPy a fait une conversion implicite de type. Par contre, si je spécifie le dtype, dans ce cas-là, la conversion n'est plus faite de manière implicite et une erreur est lancée. C'est pourquoi on vous recommande fortement de toujours spécifier le dtype dans les tableaux NumPy pour éviter des problèmes liés à des conversions implicites de type. Pour finir, revenons euh, au type scalaire dans la catégorie « Autres ». Regardons cela. Je vais faire « np.scalartypes ». Et ici, je vais regarder ceux qui sont dans la catégorie « Others ». Donc, regardons ce qu'on a dedans. Donc, on a bool, on a object, on a byte, str et numpy. vote. Donc, lorsqu'on voit notamment bytes et str, on pourrait imaginer qu'en fait, on peut spécifier dans un tableau NumPy des chaînes de caractères de taille quelconque. Ça n'est pas du tout le cas. Donc, regardons un exemple. Je vais créer mon tableau NumPy qui va contenir euh, les chaînes de caractères spam et bin. Et ici, je spécifie, donc je vous rappelle, maintenant, c'est une bonne pratique de toujours contrôler votre d et donc le spécifier pour ne pas laisser à NumPy le choix pour vous. Je regarde mon tableau et mon tableau contient bien les chaînes de caractères Spam et Bin. Donc, on voit ici que ce sont des chaînes de caractères Unicode qui contiennent 4 caractères. Donc, le U, c'est pour Unicode et le 4, c'est pour 4 caractères. Donc, on voit donc ici que... Automatiquement, NumPy a détecté que la plus grande chaîne faisait 4 caractères et a codé toutes les chaînes de caractères sur 4 caractères. Donc, regardons maintenant ce qui se passe si jamais je modifie la taille des chaînes. Donc, par exemple, au lieu d'avoir bin, je prends bins, j'exécute et je vois maintenant que NumPy a détecté que ma plus grande chaîne faisait 5 caractères et par conséquent, toutes les chaînes de caractères sont stockées maintenant sur 5 caractères. Donc, d'une manière générale, avec les types qui ont des tailles variables, il est beaucoup plus prudent de spécifier vous-même la taille maximum des chaînes de caractères stockées. Donc, regardons cela. Je vais reprendre mon tableau d'un pas ici. Et maintenant, dans mon Dtype, je peux lui passer un tuple qui va être le type et le nombre d'éléments stockés. Donc, ici, je vais stocker deux caractères euh, dans mon tableau. Donc, regardons cela. J'ai bien une chaîne de caractères, unicode. E qui contient que deux caractères et donc tout le reste a évidemment été tronqué, je n'ai stocké que cette chaîne de deux caractères. Pour finir, si on revient à nos fameux euh, types scalaires, scalar types et que je reprends aux je vois que dedans j'ai également object et numpy void. Donc je vais aller très rapidement sur ces deux types là. Object en fait vous permet de stocker non pas des objets dans votre tableau NumPy, mais des références vers ces objets. Donc en fait, le tableau NumPy va maintenant plus stocker le contenu des objets, mais va stocker uniquement des références vers ces objets. C'est quelque chose qu'en général, on évite de faire parce que lorsque l'on utilise le type Object, on a une perte de performance importante sur tout ce qui est opération numérique. Le dernier type, c'est NumPy Void. NumPy Void vous permet de stocker des objets de taille prédéfinie, mais de type quelconque dans vos tableaux NumPy, j'en parlerai pas plus dans cette vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo la notion de tableau NumPy. La chose la plus importante à se souvenir à propos de ces tableaux, c'est que ces tableaux sont stockés dans une zone de mémoire contiguë et qu'ils ne stockent que des éléments qui sont tous de même type. Ce type peut être spécifié avec l'argument dtype, type et on recommande fortement de toujours contrôler le dtype pour éviter les conversions implicites. Il est classique en Data science, d'avoir des valeurs qui sont invalides, sachez qu'en NumPy, les seules valeurs invalides, donc les not num a number, ne sont compatibles qu'avec le type float. À bientôt